Bonjour les amis, comment contrôler, vérifier si les mots-clés que vous avez choisis pour votre vidéo est bon ou pas, ok Donc je vais vous montrer, là sur, nous sommes sur Youtube, là c'est moi, et puis je vais chercher ma chaîne. Alors ma chaîne c'est hashtag quoi voilà, c'est là, et bien, bien entendu, euh, voilà, euh, normalement, comme j'ai travaillé dernièrement, j'ai envoyé beaucoup de vidéos, là, je suis euh, classé parmi les premiers sur euh, la, le nom, le, le, le hashtag partage, voilà, c'est moi, c'est moi, là, bon, ça c'est quelqu'un d'autre, moi, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, moi, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, moi, vous voyez Donc, euh, c'est seulement pour vous montrer que je suis content de ce que je suis en train de faire dernièrement, et puis que ma politique de diffuser, de publier mes, mes euh, vidéos, euh, ça commence à marcher. Donc, pour rentrer dans ma, ma chaîne, je clique droit et puis je vais rentrer dans ma chaîne. Ok, alors, ça commence déjà. Alors, vous voyez cette vidéo, c'est la phrase qui tue. Euh, bah, elle dure euh, 2 minutes 37. Pour la faire, j'ai dû euh, installer tout mon texte dans la description, et puis euh, euh, beaucoup de choses. Je vais certainement vous montrer il faut comment il faut télécharger et mettre le plus d'ingrédients possible pour que vous puissiez euh, être correct au moins ok donc euh, cette vidéo là ben, elle a deux minutes et demie je viens de l'envoyer elle n'est pas très très je sais pas si on, on... Ben, il y donc, ben, non il y a sept heures il y a sept heures il y a quelqu'un qui a envoyé ce petit euh, ce petit message, alors, vous avez sur le côté droit, si vous avez par exemple le Social Blade, euh, c'est un site qui s'occupe des statistiques de tout le monde, c'est bien de l'installer parce qu'il est vraiment très très euh, bon, je vais aussi préparer certainement une vidéo là-dessus. Et il donne déjà, il donne déjà un certain nombre d'informations sur moi, euh, je suis pour le moment total grade C, ce pas A ni B, donc euh, je suis classé mondialement 14 millionième, parmi les 7 milliards, 8 milliards, c'est bon, et puis euh, les, les, euh, le mon rang de les, euh, les abonnés, je suis à 7 millionième à travers le monde, quand je viens de commencer, Bon, je pense que ça, ça, ça progresse petit à petit. Et petit à euh, last, euh, les derniers 30 jours, c'est euh, les, les, les 22, seulement 22 euh, abonnés que je viens de, de marquer et là, les vues, euh, les, les 30 derniers jours les vues c'est presque 5800, 5800' c'est en baisse d'ailleurs et puis ça c'est en je monte et pour pour la les, la, la moyenne euh, journalière des je, je je gagne un chaque jour je gagne un euh, abonné par jour ben, je ne fais rien du tout pour euh, vraiment le susciter. Et puis, euh, aujourd'hui, je viens d'avoir un, justement. Alors, pour, pour le, le, la moyenne de, de des vues, euh, vues c'est 196 par jour. Et puis, bon, il y a d'autres choses qu'il faut. Mais ça, c'est pour, pour vous parler de Social Blade blade là il montre ici mes, mes tags les tags que j'ai placés dans mes dans euh, cette vidéo de 2 euh, minutes 37 la phrase qui tue alors euh, je vais certainement vous montrer euh, comment j'ai installé la, la miniature ok alors euh, ça, c'est mes tags, voilà, toutes les tags, j'en ai pas mis une tonne. Et puis, il euh, y a autre chose, il y a autre chose, et encore on reprend, on reprend. Et là, c'est au niveau du rendu, euh, de la note que j'ai, euh, au niveau de la SEO, mon score, c'est 60%, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, je ne suis pas au top, mais c'est pas mal. Mais je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, vous voyez ici, vous, vous allez euh, encore retrouver mes tags, ok, et là, bon si vous voulez copier, c'est copier ici, ou bien ici, montrer euh, la, la recherche de ce que vous avez, euh, de ce que j'ai installé. Si je clique là-dessus, il sort avec des, des notes. Et c'est autre. Et normalement, ça bouge pas. Ça, ça, euh, Quelquefois, ça bouge. Mais je sais qu'au niveau du partage, je suis classé deuxième dans la recherche euh, YouTube. Euh, la phrase qui tue, je suis classé troisième. Euh, ceux qui ciblent des millions d'abonnés se trompent. Je suis classé premier. Et ceux qui ciblent le trafic qualifié ont raison. Je suis premier. Vous voyez comment je, je choisis les, mes tags. Le nombre d'abonnés n'est pas important, je suis classé huitième, donc ça ne ça, ça, ça va pas vraiment montrer quelque chose de... C'est pas aussi important, mais euh, quand même, deuxième, premier, premier, euh, voilà. Attirer le trafic qualifié deuxième, et puis attirer le trafic qui achète euh, le premier, attirer le trafic qui vous reste fidèle pour toujours premier et les autres normalement pas, ils, ils ne sont pas normalement il faut les changer vous voyez euh, l'histoire alors je vais essayer de sortir maintenant pour euh, vous montrer quelle miniature j'ai mise ok euh, déjà au niveau du titre la phrase qui tue je pense que elle, elle va très bien elle est vraiment, euh, moi je trouve que c'est une phrase qui est excellente, parce que bon, ça, ça suscite les gens d'aller voir la vidéo. Bon, pour ça, je vais chercher un autre logiciel, c'est TubeBuddy. C'est un peu similaire à euh, Social Blade. Je clique, et j'ai un menu qui parle de beaucoup de choses bon, le dashboard, le tableau de bord, les vidéos, playlist, euh, playlists, euh, tout ça, tout ça, tout ça, bon, un jour, je vais consacrer aussi, une, euh, rien que pour ça, je vais consacrer un truc. Voilà, alors, je vais voir mes vidéos, mes vidéos, et nous allons voir la miniature, comment elle est, elle est faite. Alors, euh, Voilà. La phrase qui tue, ben j'espère je, je, que ça, fait, bon, ça ne donne pas, ça ne fait pas, ça ne grossit pas l'image. Mais si vous voulez, voilà, on voit qu'il y a l'ombre d'une un, main qui indexe un gars qui a peur. Donc c'est ça. Euh, et puis il euh, y a presque rien que trois couleurs, noir, presque noir, euh, rose et blanc. Et c'est ça ma vidéo ok bon normalement je suis parti parti de la vidéo maintenant euh, je dois quand même montrer autre chose donc pour euh, pour vous montrer un autre truc pour voir si mes mots clés sont valables mes tags euh, je viens ici et puis il y a ça c'est pour montrer ce qu'il faut euh, de la vidéo, ça c'est pour le commentaire, ça c'est pour les statistiques, et ça c'est pour euh, les détails. Alors je vais dans les détails, ok, c'est crayon. Je clique, et je suis dans ma page où j'ai fait mon montage quand euh, j'ai installé cette vidéo. Voilà, ici vous voyez mieux, hein, ok. Voilà. Euh, elle est quand même assez simple, la phrase est belle, l'accroche est belle, et puis il y a un petit, une petite notice là, la vérité, sur le nombre, bon, j'ai oublié le, sur le nombre des abonnés. Bon, là, euh, bien entendu, il y a le, le, le titre, et là, c'est le texte, tout le texte, là, on installe ici la miniature ici c'est la, la playlist mais je reviendrai moi je suis en train de voilà alors je retrouve mon, mon petit truc là il est beaucoup plus euh, complet alors la partage ici je suis à deux euh, deuxième et puis ici deuxième premier premier troisième troisième ce qui veut dire que quand j'ai par exemple c'est ça pris plein vert avec un chiffre, c'est que euh, euh, euh, par exemple là, travailler moins normalement, ça vaut rien. Comment procéder pour euh, vraiment changer les mots clés qui ne marchent pas Par exemple, gagner bien sa vie, on peut, la on peut changer, gagner bien sa vie, on peut changer ce qu'on veut pour euh, le remplacer par autre chose. Et là, normalement, nous avons ici euh, des propositions. C'est YouTube qui nous donne des propositions. Alors, euh, il nous donne, par exemple, comment bien gagner sa vie, bien gagner sa vie sans diplôme. Euh, mais il faut euh, quand même choisir le, le meilleur parta partager le monde, le meilleur qui va avec votre votre sujet, ok, euh, le sujet de la vidéo. Partageons pain du Seigneur, non, c'est pas ça. Partagez écran téléphone, non, c'est pas ça. Mais il y a cette possibilité de choisir, euh, voilà il y a, par exemple, ça c'est la relevance, ça c'est les keywords, ok Bon, voilà, ben, ils vous proposent, et puis, euh, euh, parfois, ils donnent de, de meilleurs résultats que qu'ici, je, je l'avoue, hein. ok Maintenant, euh, je vais sortir sur, je, je vais aller voir un autre, un autre truc, par exemple, là où il y a, par exemple, euh, « Gagner bien sa vie », est-ce que c'est bon ou c'est pas bon il y a un, euh, un autre truc et ce, cet autre truc on va le trouver dans TubeBuddy on revient sur TubeBuddy bon je vais bien sûr sortir d'ici Et je reviens sur TubeBuddy TubeBuddy il est là je clique et puis je, euh, là j'ai euh, Keyword Explorer Ça, euh, euh, là c'est pour explorer les, les tags. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Bien gagner, bien sa vie, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas. Mais là, bon, voilà. J'appuie ici. Je clique ici. Bien gagner sa vie. Bien gagner sa vie. Alors, euh, bien entendu, là, je ne sais pas pourquoi il explore. Explore. Et il va vous donner un résultat. Ça, voilà. C'est pauvre. Vraiment, c'est pauvre. Bien ça, vous gagner, ça. Euh, sur Internet. Je vais ajouter sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. C'est déjà, je suis à 60% je copie je copie ça comme ça si je alors j'ajoute je vais rajouter comme je vous ai dit ça on ajoutait comment comment bien gagner sa vie là je suis à 60% ça marche pas comment ça marche pas c'est extraordinaire c'est la première que je la première fois que je remarque Je fais ce format, mais ben, je vais revenir sur euh, ma voilà sur Internet et, je, et puis bon je vais là, je, je vais prendre là je fais il m'a donné un résultat un bon résultat et je vais revenir sur le truc là que nous venons de, de de quitter ok je quitte ici et je reviens ici à ma voilà ici c'est on met là tac et je reviens à mes tags les tags, les tags, les tags, les tags. Alors, c'est... Voilà. Euh, bien gagner sa vie, je balance. J'ai plus ça, mais j'ajoute, je, co je colle le, le, le dernier tag que je vérifie. Voilà. Il est là. Et puis, certainement, il va être... Euh, -être Est-ce est que c'est sur le champ ou pas je, je vais essayer d'actualiser pour voir si ça va changer. Sinon, ça prend un peu de temps pour que YouTube on peut juger de sa valeur. Ok. Alors bon, euh, voilà. Il me classe déjà. Il me classe. Euh, non, c'est pas ça. Bien gagner sa vie. C'est le business intelligent. Bien gagner sa vie. bien gagner sa vie. Ah, pas... oh. <rire> voilà, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que je, je n'ai pas enregistré. Ça, là, quand j'ai enlevé, par exemple, ça, bien gagner sa vie, ou que je vais remplacer par la dernière bien gagner sa vie sur Internet, il faut aller ici pour enregistrer. Sinon, il, euh, YouTube ne prend pas ça en considération. J'enregistre, je, et... Voilà, je regarde, il ne donne rien. Je vais actualiser, j'actualise, et puis on va voir le résultat qu'il va donner pour le dernier tag que je viens d'installer. Voilà, oh alors surprise, surprise, surprise. C'est-à-dire qu'il est en train toujours de vérifier. C'est pas euh, YouTube n'est pas, euh, je l'ai déjà essayé, YouTube n'est pas aussi rapide pour euh, donner tout de suite sa note. Il faut qu'il le, le vérifie sur euh, la, le total de toutes ces statistiques. Donc, euh, c'est plus tard qu'il euh, va sortir, mais comme euh, euh, YouTube il nous a donné déjà 60%, euh, je pense que ça va être classé aussi bien que les autres. voyez Donc, c'est comme ça que vous pouvez vérifier euh, vos, vos tags, c'est avec, euh, bien entendu, Blade, Total, complet, <rire> complet. Euh, Social Blade, ok, avec Social Blade, c'est là. Alors, ce Social Blade, c'est ici, hein vous vous rappelez, pour euh, refaire la, la le, le, voilà, Social Blade, il n'est pas encore installé, il n'est pas encore installé le truc, il n'a pas encore euh, installé voyez et puis euh, vous pouvez le faire avec euh, ça ce que nous venons de d'installer là ici euh, k Key, euh, Keyboard Explorer c'est là où nous avons mis euh, la fameuse phrase que nous avons cherché pour, pour euh, explorer et ça nous a donné 60% voilà et finalement le dernier que nous avons vérifié à l'intérieur de, de à l'intérieur de ma chaîne YouTube concernant justement ça et il n'a pas encore installé vous voyez voilà donc euh, on peut changer aussi, ça c'est un troisième en termes de recherche, donc on peut aussi le changer jusqu'à ce que si on peut arriver à mettre partout, des un, des 1 partout, alors ça sera vraiment bien euh, boosté au niveau de, de, de, des tags. Vous voyez Voilà, je pense que c'est un truc qui va vous apprendre certaines choses et pour euh, installer, je répète, pour installer une vidéo euh, convenablement, euh, correctement, pas plus, euh, parce que c'est beaucoup plus riche que ça, euh, donc euh, ben je, je vais revenir avec euh, une vidéo, merci et à la prochaine.